Bonjour, on se retrouve dans la communauté Métavers de Gazer Facile dans un bureau virtuel voilà, qui est mis à disposition des utilisateurs Donc Vous avez ici la pièce principale où vous pouvez vous poser Vous pouvez installer des documents dans les différents classeurs Vous pouvez y mettre votre Google Agenda Ici vous avez un exemple vous avez un paperboard dans cette salle et un autre dans la salle de réunion qui vous permet d'animer des réunions ou de prendre des notes soit par texte soit en utilisant l'interface graphique comme je le fais actuellement seul ou à plusieurs vous pouvez enregistrer exporter format pdf ou image à la fin de la réunion ici vous avez une petite euh, un petit espace de pause ici des exemples un article ici vous avez un tutoriel euh, vidéo pour apprendre euh, à créer des objets un panneau en exemple où vous pouvez mettre euh, votre logo ou une image Ici, euh, un billard auquel vous pouvez jouer, un jeu d'arcade, un coffre-fort dans lequel vous pouvez mettre un document en attendant, j'y ai mis euh, un tuto sur les différentes euh, fonctions pour manipuler l'avatar. Ici, si vous avez un téléporteur, on verra après, un piano dans lequel vous pouvez jouer. Voilà. Et bien entendu, ici, la salle de réunion, vous pouvez vous poser à plusieurs, utiliser le paperboard. Ici, vous avez une petite euh, un, un, une, un écran mural dans lequel j'ai mis une vidéo euh, qui présente euh, globalement Gazerton. Et donc, euh, votre petite maison se trouve dans un hameau avec d'autres maisons. Ici vous avez un plan d'accès général par zone. Vous pouvez utiliser les cartes pour vous déplacer un peu plus vite. Vous pouvez aller dans les maisons des autres. Les autres résidents. Ici vous avez une cabine téléphonique pour joindre l'assistance si besoin. Et donc on retourne dans votre bureau, donc chaque intérieur de maison est différente. Et par défaut, je vous ai mis Alors, ici vous avez une image pour montrer l'interface graphique en termes d'image que vous pouvez importer et mettre en visu. Puisque là, vous voyez qu'en bas, vous avez un aperçu quand vous approchez du mur et de cet objet. Et ici, par défaut, le téléporteur, je peux le reprogrammer pour euh, qu'il vous emmène ailleurs. Donc, si vous achetez un bureau virtuel en cet espace, euh, je vous donnerai un lien de téléportation qui vous fera toujours arriver euh, dans la pièce principale. Donc, comme ça, ce sera simple. Si vous voulez inviter euh, des collègues ou vos amis dans votre espace, il suffit de leur transmettre... Euh, le lien à mettre dans votre navigateur web et il vous téléporte directement ici dans cette salle. Là où ce que vous entendez ce ne sont pas des parasites, c'est euh, on peut mettre du son aussi, donc je vous ai mis une cheminée et quand vous en approchez vous entendez le, le feu dans l'âtre. Donc Par défaut, j'ai paramétré le téléporteur vers euh, le lieu euh, communautaire par excellence, qui est le Café de la Place. C'est une place de village. Et on est directement téléporté dans, dans, le, dans ce café, où je vous ai installé euh, des bandes d'arcade, des jeux. Donc vous voyez, il y a un billard, un baby foot, un, un flipper. Le baby foot, il est là, un peu plus bas. Je ne vous ouvre pas les, les interfaces pour euh, parce qu'on a une visite à faire, mais je ferai une deuxième vidéo en détaillant les différents euh, jeux mis à disposition. Ici, il y a une table de poker. Voilà. Et euh, que je mettrai dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc ici on a la truc. Il y a deux entrées. On a le comptoir. On va prendre euh, l'entrée du haut. On arrive sur une petite place. Voilà. Où? apparaissent les premiers arrivants. Les primo arrivants sont téléportés ici quand ils n'ont pas de lien direct pour revenir dans votre bureau. C'est le lieu communautaire, une petite terrasse. Ici ce sont des téléporteurs qui vous emmènent vers chaque lieu. Ici vous avez la mairie qui est un peu le lieu où vous pouvez avoir des informations globales et surtout ici je vous ai mis un Google Doc où vous pouvez faire des suggestions d'aménagement dans les espaces communautaires. Voilà, dans le hall, vous avez mis aussi des petits tutos pour utiliser les ressources. Et ici, toujours, une cabine téléphonique pour joindre la maintenance et l'assistance. Voilà, vous avez d'autres ressources. Et on peut sortir aussi par la porte de derrière. Euh, vous avez une salle des fêtes. Voilà. On a à peu près fait le tour et on peut revenir ici, dans le... au Café de la Place, par cette porte ou suivre la route qui vous mène à chaque fois dans une zone différente. Ici, on est dans le hameau des sources, toujours avec des panneaux d'indication qui vous disent où vous allez et vous pouvez rendre visite à vos collègues. Qui sont aussi en télétravail dans leur maison puisque ici vous voyez que toutes les maisons donnent accès à un espace communautaire un bureau virtuel voilà j'espère que cette visite vous a plu je, euh, je mets tous les liens dans la description notamment sur comment acquérir un un espace au sein de la communauté. Et ben je vous dis à bientôt